Salut à tous, c'est pour la chaîne Les Secrets de la Technologie. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment modifier le nom et l'icône d'une application de votre téléphone grâce à une superbe autre application qui s'appelle Nova Launcher. Alors, c'est parti Je vous rappelle, si vous n'avez pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont être publiées. Déjà, merci à vous de regarder la vidéo. Merci pour votre support. Pour modifier le nom et l'icône d'une de nos applications, nous allons sur Play Store télécharger une application qui s'appelle Nova Launcher. Nous recherchons Play Store. Nous allons dans la barre de recherche. Nous tapons Nova Launcher. Nous cliquons dessus. Et maintenant, nous cliquons sur « Installer » et « Accepter ». Une fois installé, nous cliquons sur « Ouvrir ». Suivant. Suivant. Et « Appliquer ». Nous revenons au menu principal. Puis, nous cliquons sur « Nova Launcher », puis cliquez sur « Utiliser cette application par défaut ». Tout dépend de votre téléphone, ce ne sera pas toujours le cas. Parfois, il vous faudra cliquer sur « Toujours ». Donc, moi, je vais cliquer sur « Utiliser cette application par défaut pour cette action ». Je clique sur « OK ». Puis, vous allez immédiatement voir que certaines choses ont changé. Nous allons défiler pour voir toutes les applications. Vous choisissez l'application que vous voulez modifier son nom et son icône. Par exemple, je vais choisir « WhatsApp ». Vous pressez dessus pendant quelques secondes. Puis cliquez sur modifier. Pour ma part, je vais plutôt mettre Google Play Curse. Certains vont peut-être dire pourquoi Google Play Curse. C'est parce que les gens ne l'ouvrent jamais. Vous cliquez sur l'icône de l'application. Je vais cliquer sur Application Galerie dépend de votre choix vous pouvez toujours cliquer soit sur document soit sur galerie ou encore photo donc moi je vais plutôt ouvrir avec es explorateur je vais dans download je cherche puis je trouve download je défile pour voir une image par exemple quand je vois cette image je peux cliquer dessus donc vous pouvez toujours cliquer sur n'importe quelle image moi je choisis celle là maintenant vous allez la rogner puis vous cliquez sur OK. Et maintenant, faites OK pour terminer. Donc, si vous voulez maintenant voir votre application, vous allez dans toutes les applications, cherchez le nom pour nous c'était Google Play Kiosque. Donc vous allez voir et maintenant, vous pouvez voir que nous avons une application qui s'appelle Google Play Kiosque. Donc nous avons deux applications qui s'appellent Google Play Kiosque. Donc ce n'est pas un problème. Si maintenant je voudrais changer à nouveau son nom, puis mettre une icône d'une application déjà existante, donc je pourrais toujours le faire, je clique dessus, puis je clique sur modifier, je change le nom à nouveau, par exemple euh, je pourrais mettre alarme, ce sont des applications que les gens ne visitent jamais, je clique sur l'icône, ensuite je peux toujours cliquer sur intégrer. Là, j'ai l'icône de toutes les applications qui sont déjà installées sur mon téléphone. Moi, je pourrais prendre une icône comme celle-là. Puis, je clique sur OK. Si maintenant, je veux aller sur WhatsApp, je vais dans toutes les applications. Je clique sur Alarme. Vous allez voir, tout est OK, tout est nickel. Si maintenant, vous voulez retourner pour avoir l'icône de l'application comme ça a été, vous allez dans toutes les applications. Vous choisissez Alarme. Vous pressez dessus. Puis, modifier vous redonnez le nom WhatsApp, vous cliquez sur cette icône, puis vous trouverez l'icône WhatsApp officielle, donc vous cliquez sur OK. Si vous voulez avoir votre écran d'accueil comme cela a été autrefois, il suffit d'aller dans paramètres, vous recherchez accueil, moi je vais dans écran, cliquez sur écran d'accueil, je clique sur choisir l'écran d'accueil, vous voyez que maintenant l'application Nova launcher a été sélectionné donc euh, si je veux retourner à l'état d'usine donc je peux cliquer sur standard et vous allez voir tout redevient comme cela a été donc merci d'avoir regardé la vidéo, merci pour votre support. N'hésitez pas, si vous avez une question, vous pouvez toujours la poser en commentaire et je vous répondrai tout de suite. Ou encore, si vous n'avez pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Donc, notre objectif c'est d'avoir 1000 abonnés avant la fin du mois de février. Elle vous prêts à nous aider Donc merci déjà, merci de partager la vidéo, merci de partager à vos proches. Donc ciao, à bientôt.